Écoutez-moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir la nouvelle merveille de Tice, le DK Rune de 100 Top 15 Légende, version Highlander, version Highlander, mais quand même avec euh, 200 Vampiriques, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est la meilleure carte finalement de la classe. Il est Top 15 Légende avec cette version, une version ultra ultra contrôle. Il y a un Rokuzu, il y a un Mutanus, il y a un Voleur d'âme, il y a un Théotard. Ce que j'aime avec ce deck, et vous allez voir dans la vidéo, c'est que c'est ultra ultra ultra ultra technique. Chaque carte. A vraiment son spot au bon moment. Le truc, c'est qu'on loupe le, le spot, si je puis dire, d'une carte. Pas bah, finalement, c'est trop tard. Si on la joue trop tôt, en somme, et eh ben c'est trop tard parce que derrière, on ne l'a plus. Je pense évidemment au recousu, je pense surtout au voleur d'âme. Hein. Euh, c'est pas parce qu'il y a des créatures en face qu'il faut voleur d'âme c'est génial à jouer, ça génère beaucoup de value la liste est assez what the fuck parce qu'il y a un troc dedans, il y a banquière enthousiaste, cette carte là, <rire> elle est juste trop trop cool, euh, vraiment c'est une merveille ce deck là, et puis voilà ça gagne, parce que c'est top 15 légende, mais c'est très très complexe, euh, voilà je vous laisse avec la vidéo qui est un peu longue, il y a pas mal de games, euh, c'est la dernière semaine si jamais vous avez envie de profiter d'Elofresh il y a un lien dans toutes euh, les euh, descriptions des vidéos c'est un lien qui vous permet d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent sur... Euh, de la commande de nourriture tout simplement avec HelloFresh. Vraiment, je vous invite à aller regarder. Vraiment, même les yeux fermés là-dessus, faites-moi confiance. Vous allez être hyper, hyper, hyper content finalement de vous faire livrer de la nourriture pour beaucoup moins cher que si vous l'achetez dans le commerce le moins cher grâce à l'offre. Vraiment, c'est une offre de dingo. Donc voilà, regardez dans la description. Euh, pour le moment, vous avez été euh, vous êtes à peu près 50 à avoir commandé via euh, le lien. Euh, sachant que moi, j'ai un bonus si, euh, si j'arrive à 100. Donc euh, voilà. Vous pouvez accessoirement m'aider avec ça. Et en plus, vous allez vraiment faire des économies et vous allez être content. Donc euh, voilà, je vous invite à, à, à le faire. Euh, je parle dans la vidéo un peu des annonces e sport. Voilà. Euh, peut-être ça va vous inciter à regarder euh, peut-être un peu plus longtemps. Mais euh, c'est... Euh, voilà, bref, dans la vidéo à un moment. <rire> Sur ce, bon visionnage. C'est parti contre un chasseur, le Mulligan. Il est euh, relativement simple. On va euh, évidemment garder la courbe de mana. L'été 1, l'été 2, l'été 3. Si on a la pièce... Euh, on va chercher euh, deux T3. Et si on n'a pas la pièce, on n'en garde qu'un. Quand je parle de T3, c'est euh, pas Bran, c'est pas Prêtresse. C'est les cartes de value. La bancaire, euh, le Scorpion, le Vizir, par exemple. Voilà des cartes qui vont être, euh, qui vont être importantes finalement à, euh, à curver. Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de contrôler. On n'a pas énormément d'aoe, on n'a pas énormément euh, danti Donc on a quand même besoin de prendre, euh, de prendre ce board. On peut même garder les T4 parfois si on a déjà une curve typiquement. On a un T1, un T3, on peut garder un T4. On a un T3, déjà en main, je pense qu'on peut permettre de garder un T4. Quand je dis T4, c'est l'institutrice, évidemment. Donc. Euh... Écoutez, on va trade ça. Ce qui me paraît plutôt pas mal. Je garde également en main le sang vampirique. Sang vampirique parce qu'il y en a deux dans le deck. Et ça permet d'activer euh, Reno. Surtout dans ces match là il peut vraiment essayer de nous tuer en deux fois. Parce qu'à un moment, on va quand même peut-être un moment prendre le board. Euh, Ou justement, il va avoir peur peut-être de prendre Théotard. Donc il va peut-être essayer de, de, comment dire, de set-up en deux fois. Euh, donc on va faire la Vorian ici. Euh, on a anéantissement, frappe de mort ou sombre. Bon ça, ça donne des points de vie. C'est un deck plutôt agro en face. Je pense qu'on va prendre la frappe parce qu'en vrai, il est. Alors normalement, c'est un deck Crash Foudre. Donc il est euh, dépendant de, de, de ses armes. S'il n'a pas d'armes, bah, finalement son but, ça va être de nous tuer à l'agro. Et à l'agro, bon bah typiquement. On a un deck qui, sur le papier, peut tout faire. Et souvent, quand on dit peut tout faire, souvent ça fait rien. Mais là, on a un deck qui peut tout faire. Et en plus de ça, je rajouterais qu'on a un deck qui est absolument génial contre les agros. Donc, bon. Le match-up est Aldente. On va faire l'institutrice tranquillou. Bah, la pioche, j'imagine. Ou la carapace. Carapace, c'est agressif, mais j'aurais. J'aurais le board. Ah, c'est dur à dire. Je pense qu'on va plutôt piocher avec ça. Euh, donc voilà, le mulligan n'est vraiment pas très compliqué. C'est un deck contrôle, mais c'est un deck qui a quand même besoin d'avoir euh, au moins ce T3. Voilà, c'est important. Euh, avec la pièce, vraiment, je vais garder les deux. Et puis après, euh, voilà, le petit Astalor, on va le garder en main. Poste de gué lointain. On n'est pas obligé de cou courber la mana, si je puis dire, de curver. J ai, j ai, le, vous voyez, le dire en français, ça ne veut rien dire, mais. Euh, on peut avoir du mana flottant, on peut faire des tours à vide. Alors, il y a des matchs où il faut éviter de faire des tours à vide. Typiquement, contre ça, ça nous agresse. Certes, et si ça reste sur ce plan de jeu-là, agressif avec des créas, on perdra jamais. Par contre, si ça commence à setup des armes, setup des bras de crash-foudre, là, il part en mode combo. Et là, pour le coup, le match-up devient beaucoup beaucoup plus compliqué. Mais on a euh, des recousus, on a des théotards, on a des choses qui peuvent vraiment impacter sa main. On va piocher tranquillou. C'est plutôt cool, ça. Et bah, je vais... Alors, j'aime pas trop Troggle là, mais je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Euh, alors, j'ai fait... Euh, j'ai répondu à un commentaire, je crois que c'était hier, où je disais que j'allais euh, faire une vidéo sur l'eSport, l'annonce de l'eSport, la e en gros, la fin de l'eSport sur Hearthstone et sur Battlegrounds. Enfin, euh, elle a di une diminution drastique sur l'année 2023 et, pratiquement, et sûrement la fin en 2024. Alors, fin, partons du principe que déjà, cette année, il n'y a rien. Euh, je ne veux pas faire de vidéo, je vais juste l'expliquer comme ça. Alors, j'ai été peiné de cette annonce, mais finalement, j'ai bien réfléchi et je pense que ça ne va pas trop impacter. Déjà, voilà, je passe ça sur mon expérience et sur euh, la vision que j'ai de, des structures, etc. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de tournois communautaires comme il y a eu au début du jeu où il n'y avait pas tant de tournois officiels. Là, je pense que les, tout, les, les, les gros streamers, les grosses plateformes, les grosses structures vont en France et à l'étranger vont organiser des tournois communautaires et finalement, il y aura quand même beaucoup de de tournois. Et d'ailleurs, ces tournois-là seront même peut-être plus sympas pour les joueurs parce que vont être beaucoup moins excluants. Typiquement, les Lobby Legends, c'était quand même hyper excluant. Euh, si tu jouais pas tous les jours 8h, tu pouvais pas te qualifier. Là, il euh, y aura sûrement des tournois communautaires avec des qualificatifs, donc euh, euh, tout le monde va pouvoir jouer. Ça, c'est plutôt cool. Attendez, j'ai pas fini. Euh... Je peux pas mettre trois, sinon je lui donne un cherche-sang Alors c'est un peu bizarre de faire as asphyxier mais... Je crois qu'on va partir là-dessus et donc, euh, donc voilà, je pense que... Enfin voilà, je ne fais pas de vidéo parce que personnellement... Alors, ça m'embête de, de plus pouvoir me qualifier pour les master tours. Parce que les master tours, euh, j'en ai fait un l'année dernière, j'ai adoré, c'est vraiment un tournoi qui est chouette. Donc voilà, pas de master tour. Il euh, n'y aura pas, on va dire, de tournoi Hearthstone. Par contre, il y aura des tournois euh, communautaires, j'en ferai peut-être. Et ça va pas m'empêcher de tryharder Hearthstone parce que j'aime trop ce jeu. Et je, voilà, je, je pense que je, je, je me donnerai toujours comme objectif quand même de faire top 100 sur serveur Amérique ou serveur Asie, même si le top 100 ne qualifie pas. Attendez. Attendez les petits loups. Ascorpide. Bon oh, ça c'est super cool. Je pense qu'on va juste Okani en.. créa ou sort En vrai, il n'y a pas beaucoup de sorts dans son deck. Je pense que je vais prendre cré... euh, sort. En fait, je veux pas qu'il puisse piocher avec son petit sort 1. En fait, je veux l'épuiser pour pas qu'il ait trop de ressources d'armes. Pour que ce soit un peu compliqué pour lui. Pas que ce soit le huffer. Ok. Très bien. Alors là, il y a sûrement un truc qui remonte dans la main. Un contre qui remonte dans la main, j'imagine. Et je suppose. Celui qui met 9 dégâts à distance Si je joue 3 cartes Donc il faut éviter de jouer 3 cartes On verra, on verra euh, Donc voilà, sur Hearthstone, sur BG Je pense qu'il y aura pou... Ah non, pou... Bah je... je suis obligé de faire le tour Là tiens, un remontoir En vrai je peux commencer par ça C'est un contre Bon. Il peut trade, trade C'est un peu chiant Le fur ne pas grand chose euh... Après on est bien en PV hein, Donc on n'a pas encore peur de son bran, euh, bran... Et puis il a 3 cartes en main donc ouais, sur Hearthstone, sur BG, je pense qu'il y aura beaucoup de tournois communautaires. Donc ça, ça va être cool. enfin L'important, c'est vraiment que tout le monde joue. Et après, c'est aussi que les streamers aient une motivation à jouer et un objectif. C'est vrai, regarder un streamer qui joue juste pour jouer, ça a pas de sens. Enfin, je sais pas, mais... Moi, je pense que vous me regardez parce que je suis un joueur... Je... Bon, j'essaie de vous amuser, mais l'idée, c'est aussi de vous apprendre des choses. Je tryhard Hearthstone, je tryhard BG, Marvel Snap également. Et je vais vouloir performer sur Battlegrounds dans les tournois communautaires. Et je vais continuer, évidemment, à vouloir performer sur Hearthstone, même s'il y a moins de tournois. Mais je pense vraiment qu'il y en aura plus grâce aux tournois communautaires. Et finalement, quand j'y pense, mes, mes, mes plus grosses performances sur les deux dernières années, sur Battlegrounds, euh, sur Hearthstone, c'était un Master Tour. Donc, c'était un tournoi officiel. Mais sur Battlegrounds, c'était finalement des tournois communautaires. Et qui étaient d'ailleurs... Souvent plus gros que les tournois euh, officiels. Donc euh, je pense vraiment que sur Battleground ça n'a pas d'impact. Si on a un peu plus sur Hearthstone. Mais il y aura quand même toujours des tournois. En tout cas pour cette année 2023 qui sera charnière. Parce que si en 2023 les gens ne répondent pas à l'appel. Oh, attendez, <stude> 18... 18... Euh. On fait vraiment ça. Je suis sûr que c'est un... une requête. Bah, techniquement, on peut savoir en allant face. Non. Bon, on n'est pas trop mal. Il hein. bah, va falloir jouer des trucs. Il va falloir avoir de recousu du Théotard ou du Mutanus. hein. Mais bon, ça reste bien. Euh, et donc, voilà. Le... Moi, ça va vraiment pas... un impacter mon envie de try hard Hearthstone BG Marvel Snap j'ai même presque c'est un peu bizarre mais ça a tellement été un choc que ça m'a redonné envie enfin je sais pas ça m'a donné envie de proposer encore plus de contenu d'essayer de retravailler certaines, retravailler certaines vidéos mais euh, peut-être même moi-même proposer des tournois je vais vraiment essayer de prendre le temps euh, parce que quand tu joues, quand tu fais des vidéos, t'as un peu la tête dans le guidon. Mais euh, je vais essayer de prendre quelques jours, là bientôt, pour vraiment réfléchir à ça, etc. Donc... Euh... Là, on fait le voleur d'âme. C'est dangereux de faire voleur d'âme. Parce que s'il a Hydrolodon, Hydrolodon va quand même être sacrément compliqué à battre. Mon règne est éternel. Je sais pas s'il faut passer le Vanas dans la 4-4. j'aurais pu visir avant, ça oh, c'est sacrément cool, et on va geler dans le visage, je pense que cette game est sûrement gagnée, je suis trop en PV, j'ai le board, elle est intéressante cette partie, euh, donc voilà, donc je fais pas de vidéo mais j'explique comme ça, j'en parlerai également en stream parce que vous me posez souvent la question, mais euh, BG je vais évidemment tryharder à fond pour faire les tournois communautaires, Hearthstone, je vais continuer à travailler parce que j'aime le jeu et j'ai envie de vous, vous proposer régulièrement bah, des vidéos comme je fais là. Hein, euh, tous les jours ou tous les deux jours à une certaine période, à un certain moment de la méta, quand il n'y a plus trop de decks à présenter. Mais voilà, je, je veux vraiment que mon, que mon gameplay soit propre. quoi. C'est important pour moi. Bon, Je pense que sur Muta, il part. Hein. Je pense que sur Muta, il part. Euh, et voilà, je vais aussi... Euh, alors, je ne sais pas si ça vous parle du Marvel Snap. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de Marvel Snap en ce moment. Mais je vais également pas mal faire de... Je vais essayer de proposer aussi euh, de plus en plus de contenu sur Marvel Snap. C'est un jeu qui est quand même très très agréable. Il y a une grosse commu dessus de plus en plus. Souvent, c'est d'ailleurs des joueurs Battlegrounds qui jouent un peu à Snap. Il euh, y a souvent... Y a, en fait, je... C'est un profil que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui jouent à Hearthstone, qui ont arrêté Hearthstone pour se mettre à Battlegrounds. Et finalement, qui jouent à BG, mais pas à Hearthstone, mais à BG et à Snap. Après, il y a toujours énormément de joueurs à Hearthstone, hein, ça reste quand même la commune la plus grosse de jeux de cartes. Enfin voilà, bref. Je vais me reconcentrer sur les games, mais... Je pense quand même que c'est fini. Bon, on, bourrine, hein, comme un bœuf, hein. on bourrine comme un bœuf. On bourrine comme un bœuf. Une game rondement bien menée. Le match-up peut être compliqué. Euh, parce qu'il peut avoir beaucoup, beaucoup d'armes, les crash-foudres. Et il peut prendre, nous prendre de vitesse. Mais là, il a vraiment joué d'abord sur le côté aggro. Donc ça allait. Et puis voilà. Si, en fait, s'il si, si, si, n'a pas une turbo sortie. Où il nous tue T7, T8. Normalement, il va toujours prendre un Mutanus, un Recousu, un Théotard. Il va en général, vu qu'on sera haut en PV. C'est ça, en fait, l'idée, c'est qu'il faut qu'il agresse, qu'on ait pas les réponses, et quand on commence à se défendre, là, il nous, il nous cale le bras de crash foudre Mais bon, franchement, c'est théoriquement, c'est très très rare, ce genre de sortie. Et l'avantage, c'est que les tournois, avant, les tournois, ils étaient sur YouTube. Ils... À part les, les Lobby Legends, qui étaient sur Twitch, mais les tournois Hearthstone, ils étaient sur YouTube. Là, maintenant, ils seront sur Twitch, ce sera des tournois communautaires, ce ne sera plus les tournois officiels à ça, c'est rigolo. Euh, et ils seront, voilà, ils reviendront sur Twitch. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles dedans. Il y a vraiment le retour à ces tournois communautaires qui, pour moi, sont vraiment la base du jeu, parce que c'est un jeu casual-friendly. Hearthstone, euh, BG, enfin, les, les, on va dire Hearthstone au sens large. Ça a vocation vraiment à attirer un maximum de joueurs, à faire participer un maximum la communauté. Et c'est vrai que les tournois officiels, en tout cas, pour Battlegrounds, c'était pas du tout le cas quoi. Pour Hearthstone, de plus en plus, ils avaient élargi au top 50. Alors top 50, ça reste quand même euh, euh, l'excellence. Mais avant, c'était top 16. Maintenant, top 50 se qualifie. Donc, voyez, ouais, il y avait un truc. Bon, maintenant, c'est plus comme ça. Mais, mais euh, donc voilà. Là, le tournoi communautaire, tu peux soit c'est une lane, euh, c'est pas très loin de ta ville, tu y vas, ou alors euh, c'est euh... Euh, c'est dans une ville cool et euh, tu te dis je vais faire deux jours dans la ville et je vais faire un jour de tournoi ça va être sympa comme on fait sur Magic finalement on va, on va dans un pays, on fait le, le, le Grand Prix, le Magic Fest et on va visiter pendant 2-3 jours et ça nous fait des vacances et en plus on découvre une, une ville parfois euh, pourrie, enfin pour, pourrie <rire> sur le papier pourrie finalement euh, qui est pas, pas mal du tout euh, ok on va garder justement le T3 et le T4 vu que j'ai déjà Enfin, je vais garder le T4 plutôt, vu que j'ai déjà le T3. Et, euh, et après, il y a aussi les tournois online. Finalement, les tournois online, bah voilà, il y a une qualification. Le soir, tu es disponible, le week-end, tu fais ta qualif, c'est ouvert à tout le monde. Si tu gagnes, tu es qualifié ensuite peut-être à un tournoi physique ou alors dans un, un tournoi plus gros. Et ça, c'est quand, euh, quand même cool. Ça fait participer les joueurs et en même temps, il y a les streamers euh, qui le font et qui tryhard pour ça. Enfin, voilà. Donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh... J'ai pas vrai. En fait, le truc, c'est que si vraiment ça vous intéresse et que vous voulez que j'aille plus loin sur le sujet, peut-être je peux faire une FAQ. Mais, euh... mais voilà, je sais pas trop. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais pourquoi pas. Si jamais vous voulez. Euh... Donc, peut-être pas une FAQ, mais voilà. Si jamais vous avez des questions un peu ciblées, n'hésitez pas. Sinon, vous allez sur. Euh... Peut-être certains sont en train de se dire, mais de quoi il parle Je comprends pas, son, son e-sport fini, etc. Vous allez sur Playerstone et vous. pas enfin, sur le site officiel et vous regardez. Bon. Ok, Doki. Okay. On va dire que la fin de l'e-sport, ça peut permettre au jeu de. Euh. Enfin en commentaire, ça peut permettre à Blizzard de se concentrer encore un peu plus sur le jeu et vraiment d'essayer de, de trouver de nouveaux euh, modes de jeu, etc. De, de mettre les bouchées doubles, si je peux dire, sur le sur le jeu. Parce que ils n'ont plus le, les, euh, les 2 millions, 3 millions, je sais pas, d'euros investis sur l'e-sport. Moi j'aime bien ça. Donc voilà, maintenant il n'y a plus d'e-sport, il n'y a plus d'argent dans les sports, il y a le jeu, les modes de jeu, et... et les devs vont essayer de faire quelque chose de beau. Parce que Blizzard, c'est quand même. Enfin, Hearthstone, c'est quand même un jeu exceptionnel, il a 10 ans maintenant, et je pense que ça va durer encore longtemps. Et finalement, ce qu'il fait durer aussi, c'est pas que les extensions tous les 3-4 mois, c'est aussi Duels, c'est aussi. Euh... J'allais dire mercenaire, non, mais c'est Battlegrounds, et c'est peut-être d'autres modes qui seront comme Duels ou Battlegrounds. C'est plutôt cool ça. Bon. C'est un match-up contrôle contre contrôle. Euh, C'est intéressant. Je pense que sa grosse menace, ça va être les grosses reliques avec ça. Donc il va falloir quand même être un peu précautionneux avec notre euh, voleur d'âme. Voilà. Voleur d'âme, ça peut vraiment être une bonne carte. Après, on a tout ce qui est recousu, Mutanus, Théotard, qui vont peut-être aller chercher le, le Xylag. Il s'appelle... Non, pas le Xylag, un autre truc. Euh, si, non, pas le Xylag. Mais il y en a un... Euh... Si, c'est peut-être le Xylag. Celui qui joue les les, les trois reliques. Euh... Donc, euh... il n'a pas beaucoup de créa. Il y a la Jace, évidemment, sûrement. Alors, c'est un deck qui est rigolo, parce que sur tous les serveurs, il est considéré comme euh, top 3. Genre il est considéré comme, étant, comme ayant un énorme win rate, mais franchement j'en croise jamais. Je sais pas vous mais des, des decks reliques j'en croise jamais alors qu'il est tout le temps sur tous les sites bien classé. Ça ça fait piocher. Ça c'est un peu bizarre mais c'est une créa tout le temps. Est-ce qu'on veut pour 5 life une créa tout le temps Je pense que oui, vu la main en vrai. C'est un peu bizarre, mais... Euh... La frappe, hein. En mode full control. Il y aura quand même peut-être encore des petites créas. Ouais, porte-mort, je pense c'est pas mal. Parce que j'ai du réno et tout. Et on peut jouer avec ça. On peut perdre les PV, ensuite faire ça. On a le crocnome, on a les sangs euh, vampiriques. Donc... Euh... Je pense que cette 3-5 ça peut être quand même euh, intéressant, surtout qu'il Alors je sais pas trop comment il va me... Ouais, de toute façon c'est un deck qui aime bien jouer contre les decks euh, créatures hein. Il n'a pas de... Si on n'a pas trop de créatures ça peut être un peu chiant pour lui Pas sûr que ce soit un deck si agressif que ça, enfin si bursty, pas agressif mais bursty Bon il y a déjà deux frappes, pour la Jace, il faut essayer de, de réfléchir à ça Il eh, y a le marque du dédain. Euh, non, euh, il ouais, y a que ça en fiel pour le moment. Ouais, ouais, ouais, ouais. Enfin, ça, c'est plutôt cool. Franchement, je crois que je vais juste porte-mort. Je suis à 19. J'ai pas peur. J'ai envie de mettre du board. Ça ça gèle. Ça c'est trop cool. Hein. En vrai ça ça peut vraiment être.. Euh... En plus il est K25. Hein. Ben, genre il y a quand même moyen de le grignoter quoi. Troupe de guerre Faldoré. Un poil chiant. Au pire on a toujours le filet hein, si jamais on, on, on a peur. J'ai envie de le jouer et de faire euh, croque. Ça veut dire que je fais frappe au cœur sur une créa. Je pense bon, que c'est ok. Bah, L'avantage c'est que ça, ça atone quand même. Donc faut le passer. Moi j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur la carte quand elle est sortie. Et au début elle était pas mal jouée. Et je trouve que c'était une très bonne carte contre les decks contrôle. Mais voilà il s'est avéré que les decks contrôle, ils n'étaient pas tant présents que ça Parce qu'il y avait cet Illidan qui gagnait très vite Il y avait Voleur Miracle également qui pouvait le battre Avec cet Astalor, en fait c'est Astalor le problème Je pense vraiment que si les decks, on va dire un peu combo, un peu midrange N'ont pas Astalor, n'ont pas c'est à dire cette carte de late game qui est totalement ubuesque Bah finalement ça peut vraiment permettre aux, aux decks contrôle de revenir Ils ont dit qu'il allait avoir un patch bientôt euh, Je pense, bah dans cette, cette semaine d'ailleurs hein. Cette semaine il y aura sûrement un patch, peut-être jeudi, peut-être mardi Mais je pense que ce sera peut-être jeudi, vendredi euh, un gros patch d'ailleurs Avec gros, grosse refonte de pas mal de cartes Donc euh, il est possible qu'Astalor euh, Finalement passe Enfin euh, change change, beaucoup, change énormément quoi On commence par ça uh -huh. Je crois qu'on va jouer ça. Euh, bah Banquière. Ça c'est mort vivant donc euh, je pense qu'on peut faire ça. Et ça. On a le recousu là-dessous donc ça c'est cool. Ça faut vraiment le garder si jamais il y a les reliques. Là typiquement s'il fait les grosses reliques on peut pas gérer. Hein. Enfin si il y a ça pour un tour. Puis on peut piocher hein, quand même avec ça. A 20, ça va. Ouais, c'était vraiment pas mal. Ça va bien dans le deck, ça. D'ailleurs, euh, il l'a pas mis, euh, euh, il pas mis euh, euh, Tice, mais je crois que c'est une carte vraiment intéressante. Mais là, c'est parce que c'est vraiment un match-up méga, méga contrôle. On joue tous les deux. Des decks ultra, ultra, ultra contrôle. Ok. Bon il trade, ça c'est une bonne nouvelle. Il me fait overdraw, non Ouais bon c'est pas très grave. Pour bon, faire gaffe, hein, c'est pas évident. On brane ça. Ouais, on a besoin de, de faire la puissance dans le tour. Peut-être qu'on commence par Vizir. Bah voilà, ça c'est cool. On va le faire, hein. Ah, en fait j'ai le board et je peux le setup en deux Et accessoirement 14 je suis pas sûr qu'il me tue et, euh, et je veux vraiment attendre au dernier moment de faire ce fin les, euh, les reno Voilà prochain tour j'ai ça Ouais je trouve ça vraiment La 3-5 elle a vraiment bien aidé hein, Parce qu'elle lui met vraiment une, euh, un peu des Le truc c'est qu'il il il a tellement de value dans son deck en fait il pioche beaucoup et il arrive à, à lier la value et la tempo parce qu'il triche un peu parce qu'il pioche des cartes et elles sont réduites. Nous chacune de nos cartes elles génère. Enfin comment dire, elles, elles sont, mes, car mes cartes sont plus puissantes que les siennes, mais lui il a cette, cette notion de, de tempo un peu qui peut être un peu chiante. Après pour le moment je suis quand même euh, plutôt serein j'ai l'impression. 14 avec le taunt. C'est pas comme si s'il faisait Jayce, ça nous ça nous défonçait, il y, y a un barrage. Mais barrage, il fait pas tant peur que ça. Là, il va prendre la Jayce, j'imagine. Arcaniste. Ok. Ouais, ça me va ça. qu'on va commencer par ça on arrivera à j'ai peur de mourir au burst Y a pas un play où on peut jouer recousu non je pense pas je crois qu'on va juste le geler en vrai j'ai l'étal en deux hein. bah, j'ai pas l'étal euh, ouais j'ai pas l'étal mais lui ne le sait pas après il va gérer mon board Ok Intéressant Bon Bah ben, écoutez ça va être le moment hein. Ça va être le moment De faire ce Finley Est-ce qu'on fait porte-mort d'abord Oui De toute façon on va avoir Reno là ah, la probabilité d'avoir Reno est grosse. Si on n'a pas Reno, tant pis pour nous. Après, Reno, c'est mieux que Voleur d'âme. On est à 11. Peut-être faut faire Voleur d'âme. Ouais, ah, mais j'ai pas envie de remettre le porte-mort dans le deck. Ouais, le problème, c'est que son board il est tellement gros. Je pense qu'on va plutôt. Euh... Après, on n'est pas obligé de Voleur d'âme. On peut aussi faire l'AOE, le Furoncle, qui est très très fort ici. Je vais juste finler. Je crois que je vais pas jouer mon porte-mort. À un moment, il y a aussi la corde. Il hein. faut jouer. Okay. Bon. Écoutez, ça me paraît pas mal. Je pense pas qu'il puisse me tuer. Il a 19 on board, il lui manque 10. 10, il peut les trouver. Hein. Non. Non, non, il les trouve pas. Je réfléchis par rapport à la Jace, mais. Il peut les trouver. Ah, il peut les trouver. Mais je pense que c'était le play. Hein. Je pense que c'était pas assez fort à ce alors. Je prenais trop de dégâts. Oh, il va trade, bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il a pas l'étal. Prochain tour on game. Est, elle est tendue cette game, mais c'est des belles games, hein. c'est ça, un, un beau deck aussi, c'est faire que les games durent et soient techniques. Oh mais bah attendez, il avait l'étal hein. Il faisait ça d'abord, je crois qu'il avait l'étal. Il avait, il, avait euh, il lui manquait 10. Non il avait pas l'étal. Mais il était pas loin. Hein. Il lui manquait 10, mais ah, peut-être qu'il a l'étal maintenant. Il lui reste une créa à attaquer Ah waouh. Je crois qu'il avait létal, il a, mi a mis létal j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'il a mis létal. Donc on va gagner plein de points de vie. On va mettre deux là. On va faire ça, on va faire ça, on va jouer méga safe. Quoi qu'il avait l'étal. C'est pas sûr en vrai. Bah, quoi que, il avait l'arme plus. L'arme qui coûte pas cher plus le 4 dégâts. Ouais, je pense qu'il avait l'étal. Oh ouais, je pense qu'il était à 2 plus, même peut-être 4 plus. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est que le match il a duré. Et il a perdu un peu de lucidité sur son play. Et... Il joue contre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et c'est un peu flippant pour lui. Bon, c'est des beaux bébés ça. C'est des beaux bébés. Donc là, on a le voleur d'âme. Il y a une carte importante. À ce moment-là de la partie. C'est au tard, je crois pas. C'est c'est pas mal être exceptionnel. Ah, le truc c'est qu'on est, qu est mort là. Je pense qu'on est mort ici. Ouais, C'était, il fallait le voleur d'âme à un moment ou le Reno. Hein, là il y avait voleur ou Reno. Reno c'était bon, ça nous faisait gagner un tour. On tue ça, il y, y a un peu trop de dégâts en face. Malheureusement on n'a pas de, ouais. Ah dommage, c'est frustrant. Hein. On, on, on s'en est bien sorti mais on savait qu'on allait perdre là-dessus si on n'avait pas notre voleur d'âme. Ah ça pioche tellement ce deck c'est une folie Réfléchis quand même hein, mais Ouais Malheureusement Il va nous manquer un poil Ah le Reno ou Voleur d'âme, Voleur d'âme c'était GG hein. Dommage parce qu'on avait vraiment bien mis les cartes en dessous C'était Le play était quand même vraiment intéressant Je pense qu'on va Théotard mais ça change. Je crois que ça, ça ne change rien Il avait encore une fureur en main. Et euh, déchaînement qui met un dégât. Après, c'est pas énorme, mais... C'est rigolo cette version. Ah, dommage. On était, On était pas loin. Euh, la relique qui tombe trop tôt, je pense. Clairement. La... Enfin, le chef des reliques, là, le... le lieu plutôt. Le lieu qui tombe un poil trop tôt. Et derrière, il a pu snowball dessus. Il a pu beaucoup piocher. Mettre du board, nous grignoter. On n'a pas eu le temps de mettre en place notre plan de jeu, on n'a pas eu notre Reno, notre Voleur d'âme. C'est deux cartes mais qui sont quand même importantes parce que justement on savait en plus qu'il fallait l'utiliser au bon moment, les utiliser au bon moment. Et je pense que c'était souvent gagné si on avait Reno ou Voleur, dommage. les Paladin, on va garder le Scorpide, on va virer les petits anti-bêtes. Euh, paladin ça peut être un vrai paladin Paladin pur, Paladin euh, contrôle. Les deux matchups sont. Euh, alors. Ouais, les deux matchups sont quand même plutôt ok. Les deux matchups sont plutôt ok. Je le... sais même pas si on préfère pas jouer contre le Paladin pur. Paladin contrôle, il y a Cariel. Après, Paladin pur, c'est plus énervé. Il faut avoir. Mais bon. Normalement, on a quand même. Euh... Ouais, non, peut-être. Je crois qu'on va préférer jouer contre. Ouais, c'est dur à dire. Mais c'est deux, deux match-ups euh, plutôt corrects. et Ce qui est compliqué pour nos adversaires, c'est jouer contre nous, surtout. Ça, c'est une sacrée carte. Ça, c'est quand même une sacrée carte. On n'a pas tant de, de choses qui enlèvent nos, nos cadavres. Donc, je pense que... En fait... Ce qui est intéressant et en même temps très frustrant avec ce deck, mais c'est presque un peu excitant, c'est que la moindre erreur, tu peux perdre la game. Vous voyez, là, la game elle a duré genre 15 minutes. Je sais pas si on a fait une erreur, parce que franchement, on était. Vous voyez, on a bien géré à chaque fois. Ok. Ça, ça met 4. Ça, ça fait piocher. Je pense avancer, peut-être. Vu la main, et peut-être, a priori, ça risque d'être un aggro, donc autant prendre quelques, quelques anti-bêtes. Ça fait gagner du mana, accessoirement. Et donc voilà, le, le fait est que tu joues 15-20 minutes une game, t'es investi forcément un peu émotionnellement dans une game, beaucoup plus que si la game était 3-4 minutes. Et à la fin, tu perds parce que t'as pas ce voleur, tu dis Ah, si j'avais ça, si j'avais ça Et c'est ça qui est intéressant dans le deck aussi. C'est que. Il faut gérer la frustration et il faut toujours, toujours, toujours être concentré. C'est vraiment des decks, tu peux vraiment avoir un win rate. Genre, si tu joues un petit peu en mode je regarde un film à côté je joue euh... basiquement, tu peux vraiment avoir un win rate, mais catastrophique avec des decks comme ça. Parce que c'est pas du tout un deck d'automatisme, c'est un deck de réponse. En fonction de ce que fait l'adversaire, tu dois avoir une réponse. Enfin, tu dois. Il faut que tu essayes d'avoir une réponse. On va faire les cadavres maintenant simplement parce que au prochain tour je vais faire le croc gnome, ça va me donner un petit peu de temps, alors j'ai pas trop l'info mais j'ai l'impression que c'est quand même un paladin pur paladin pur, euh, il a besoin du silence euh, dans la salle pour pouvoir gagner sinon juste avec le board en général il n'y arrive pas ok ça ça reste relou ça, ça reste bien relou. On euh... va falloir chercher ça, évidemment. J'ai pas envie de virer ma main. Je vais juste faire ça et à toi. Je pense qu'on va geler là. C'est un peu bizarre mais... Prochain tour comme ça, je peux vraiment développer juste mon croc. Donc là, il fait le silence. Il va développer la 5-5 euh, provoque. 2. Donc là le, le croc est Ah croc ou muta euh... pas sûr que muta proc ici Il avait déjà un ah, je, crois que... non, mais je pense qu'il faut faire le croc hein. Le croc est bien parce que On va chercher ça On gagne des lives et il va devoir écraser la 5-5 dedans Parce que là il va jouer Je sais pas s'il peut croiser sanglant pense pas ouais Cariel ah Cariel c'est un peu chiant Je pense qu'il a un croisé sanglant en main Mais ah non il a ah, Attends c'est bizarre bah, Je crois que je vais Muta Je crois que dans ce spot je vais Muta Ouais il a le croisé sanglant Il aurait pu croiser et jouer ça En vrai parce que là, il va piocher la, la chef, la comtesse. Il n'avait pas comtesse, mais il aurait quand même pu croiser. Parce que comtesse, de toute façon, il pouvait la jouer comme ça. Mais peut-être qu'il a envie de faire croiser comtesse et jouer tout de suite le, la carte. J'imagine. Intéressant. Euh, ok, ok. On va piocher dans un premier temps. Gagner un petit, un petit peu des points de vie. Asphyxie est pas mal. On va le faire maintenant, je pense. On va tuer ça, on va tuer ça, on va trade ici. Donc là, il a trois énormes légendaires dans sa main. Euh, donc on va sûrement perdre, j'imagine. Euh, parce qu'on n'a pas eu trop de value. Vous voyez, on n'a pas eu nos petites cartes de... Enfin, euh, sûrement perdre, non. Parce que si on a Voleur d'âme, on a gagné, mais... On n'a pas eu tant de cartes de value que ça. C'est ce qui nous a manqué. Les petites vauriennes, les, euh, les petites cartes comme ça. Enfin, Vizir, borienne Baron, Banquière. Et Hématurge. Astalor, Il y a Recousu qui peut être bien, en top deck. Euh, là, le, thé... enfin, le Théotard, il était dangereux, mais en vrai, on volait une... <rire> on lui volait un... Un... une invitation. Mais ouais, le deck est chiant parce que, vous voyez, il, va... il, nous... il nous prend de la tempo. En fait, les decks qui sont trop rapides comme ça, ça peut être un peu compliqué. On peut avoir les ressources. Typiquement, si on avait voleur d'un moment, on bon. Après, peut-être que les créatures qu'il a, qu a récupérées, il va pas les jouer. C'est peut-être des trucs un peu value, un peu en fonction de ce que moi je fais. Dans ce cas-là, ce serait une erreur. Il doit mettre du board, il doit agresser vite. Le problème, c'est que s'il essaye trop de jouer en mode contrôle, il va perdre. Et il va me donner le temps. Vous voyez, là, c'est un peu bizarre. C'est des cartes qui... C'est peut-être des dénas, des trucs comme ça. Et il veut les fider. Je me dis, est-ce que je fais filmer maintenant Franchement ma main elle est horrible, j'ai pas envie d'avoir ces deux cartes là. Tout est mieux dans mon deck, à part ramasse cadavre. Ouais typiquement, ça c'est mieux. Donc, euh... ouais c'est difficile de, de savoir ce qu'il a en main. Parce que les légendaires elles coûtent zéro. Donc, euh... c'est peut-être du déna, hein. Franchement y a... Non, il a trois légendaires Il en a joué aucune C'est très très très très étrange hein. C'est très très étrange Ça C'est fort C'est cool, mais que c'est si fort que ça. Là, je pense pas mourir quand même. Quoique, il a peut-être un. Je piocher deux sorts. Si c'est des sorts de givre, je vais piocher deux sorts, mais ce sera pas des sorts de givre. Est-ce que j'ai vraiment deux sorts dans mon deck Ouais, j'ai deux sorts. Après, ça coûte un peu cher. Peut-être puissance. que Je le fais maintenant. Ça me donne un peu le temps. Ça me donne un peu le temps. Il a récupéré Putricide, ok Bon, Putricide. Bon, ça ne fait pas tant peur. Au prochain tour, on va Voleur d'âme. A priori, c'est légendaire, c'est pas des légendaires de board. Donc, je pense qu'on peut faire Voleur d'âme. L'idée, c'était de le bait un peu, quoi. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cartes en main, nos cartes elles sont puissantes. Bon allez. il n'est pas évident ce spot mais on a des... On peut piocher des trucs, euh, faudrait de la pioche là, typiquement il nous manque de la pioche. C'est chiant ça, il avance dans son deck. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'il y a un truc qui, qui marche avec les créatures sur le board. Ouais on a un voleur d'âme qui est exceptionnel là Il lance C'est bien C'est dangereux hein C'est assez chaud hein mais Ok Bon Là c'est le genre de setup où On est quand même pas mal dépendant d'un stalor Ou des formes c'est top Roi Crush il l'a pas fait tout à l'heure Franchement il aurait pu Et Altimor Oh waouh C'est intéressant Hyper intéressant Ouais je pense que là on est mort On a plus de d'Awe et le, le le board est trop strong D'ailleurs il a l'étal hein. enfin, Il est pas loin quoi Peut-être l'étal en main Non On a Reno Théotard Ouais, le problème c'est que sur Reno il nous met une trop grosse tartine derrière. Donc c'est un peu complexe. Ouais on a manqué de, de pioche. Typiquement ça c'est assez fou de se dire qu'il a pioché 9 cartes de plus que nous. Alors qu'il a pas de pioche dans son deck. Enfin ou très très peu. Ouais j'ai... Bon là elle est... Euh... Euh, je sais pas si elle est pour nous cette game. J'ai vu une erreur à un moment. Mais c'est post... Post game mais... C'est mon... J'ai récupéré les 4 dégâts. Sur mon petit. Euh... Ouais, sur l'institutrice. J'ai mis les 4 dégâts. J'aurais peut-être dû prendre une carte plus de value. Et je pensais vraiment que c'était une version aggro. Et finalement, bah, il m'a battu sur le côté, euh, le côté contrôle. Je pense qu'on va tout virer ici. La, carte, la, la main est un peu lente. Même si, bon, les deux cartes clés, c'est souvent Reno et, et voleur. Et je pense qu'ici on va tout virer, c'est plus intéressant. Donc vous voyez c'est compliqué, hein. la moindre petite erreur, je pense vraiment que c'est une erreur que j'ai faite, même si sur le moment c'était cool. Finalement derrière, vous voyez, on, on, en, on en paye les, euh, on en paye le prix quoi. Donc euh, ça nécessite beaucoup beaucoup de précision ce deck là. Beaucoup de concentration, bon ça j'ai, la précision j'ai, mais ça ne ça, ça m'empêche pas parfois de faire des petites erreurs quand même. Euh, on va installer maintenant. L'avantage c'est que ça grignote. De toute façon c'est un match-up où on va sûrement faire Bran euh, Astalor sur les 8 mana, Je pense. C'est de grignoter un peu son armure, proposer un peu de board. Alors ça peut être un voleur euh, bingo. Hein. Voleur bingo 35 PV ça existe. Hein. Donc ça peut être un voleur bingo. Dans ce cas là ça a encore plus de sens d'agresser. Mais euh, ouais, j'aime bien ce deck parce que c'est typiquement le deck, tu le vois, tu dis mais je connais ce genre de deck, ça peut pas gagner, ça peut vraiment pas gagner. Et même dans les games, parfois tu le sens, tu te dis mais le deck peut pas gagner. Et après, ta taille, ce qui fait top 15 avec et tu te dis mais si, ça gagne, c'est top 15 et sur des gros gros volumes de game. C'est pas comme s'il était 17, il a fait une game, il est passé 15 quoi, vous voyez. Donc c'est des decks qui peuvent vraiment avoir un très très gros win rate. Mais voilà, il faut vraiment connaître tous les bons matchups, enfin connaître tous les matchups et les transformer en bons matchups, justement, avec la bonne ligne de play au bon moment. Voilà, c'est génial parce que c'est des decks contrôle, mais en même temps, il y a vraiment cette précision un peu du deck combo, quoi. Ah, ça c'est cool. Bon, on peut le trade ça, mais je suis pas sûr. J'ai pas vraiment envie d'écraser mes 4 créatures là-dedans. Mes 3 créatures, pardon, là-dedans. Je veux que lui fasse le trade. Donc voilà, les cartes clés. Bon, Théotard va être une très bonne carte dans le match. En essayant de lui donner le toucher natrezim. Euh, natrezim, toucher des... Euh, de glace, pardon. Il trade pas du tout. C est quand même le trog non Non, pas. On fait Théotard maintenant. Ça peut être une version combo. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être garder Théotard. De je vais commencer par ça. Ça, c'est gros. Non, je fais ce trade-là. Ce trade. La frappe qui me génère... Soit... Euh... Non non mais ça c'est pas mal hein. Ça c'est une carte de value pour 7, je mets, je mets des dégâts, je mets une créa Le problème c'est qu'à la fatigue Ouais bon à la fatigue on gagnera pas Donc il va falloir gagner au Théotard Euh au Alastalor Au Théotard aussi mais plus à Alastalor Ouais, c'est vraiment des... un deck full... Enfin, bon, c est, c est... On a vraiment croisé des decks assez dingos, là. Boum, boum, boum. Ouais, on a vraiment croisé des decks dingos. Euh... Évidemment, si vous croisez Voleur Miracle et Illidan, okay. c'est plutôt OK. En tout cas, c'est fait pour. Même si Illidan, ça peut être un peu compliqué, mais y a... vous gagnez beaucoup de points de vie. Et c'est vrai que de... les decks hors méta, alors, ils sont... Théoriquement plus abordable parce qu'ils sont hors méta, mais en même temps ils sont plus compliqués à contrer parce qu'on sait pas trop euh, sur quel pied danser et c'est ça qui est vraiment vraiment compliqué. Mais ça aussi c'est intéressant parce que je... oh, ça c'est très très chiant par contre. Ça va, je peux pas buter ça après mes sorts, on s'en fout un peu. Ouais, mais c'est je... Je... vraiment, je croise des, des, des, des dingos là. Le Scorpid, je vais tuer ça. Je pense hein. Je peux pas le tuer. a avec ça. Quelle horreur. Bon après mes cadavres, on s'en fout. Mais ça faut le tuer. C'est horrible, ça va défoncer ma main. J'ai pas envie de perdre mon somme empirique. Ouais, vraiment, on croise des dingos là, des.. Le chien ou la mine niqué, mais... Bon, après, est-ce que c'est Bran Théotard Bran Astalor Il a un Astalor dans son deck. On peut Bran Théotard pour lui voler son Astalor, ce qui peut être aussi très intéressant. Il y a plein de spots. Franchement, il y a plein de spots. Le Bran Astalor est cool, mais... Bran recousu. C'est ça que je cherchais. Ah, j'aime bien quand même Bran... Euh... Brannastalor. Ah je sais pas, c'est dur à dire. Je pense que c'est Brannastalor, mais. Mon règne est éternel. On le fait maintenant. Le Théotard. Je crois ah, qu'on va juste Théotard là. Euh nice. Ah Reno <rire> <Réno>, hein. <rire> Et anéantissement ou il y a Galvangar dans son deck Je pense qu'on va juste faire 100. Quoi qu on peut juste faire euh, prêtresse ici. Hein. Oh, le sang ça fait avancer dans le deck. Ok. Euh, on lui a donné un Reno qui est pas incroyable pour lui. Et l'avantage c'est qu'au prochain tour on pourra faire Bran, Astalor, Astalor. Donc on aura une main. Il faut juste compter le nombre de cartes en main. Et on va enlever 3, on en sera à 8, moins 3. Ouais c'est bon. Ouais. Bon. On peut pas faire euh, Bran, Astalor. Je veux vraiment les 10 mana pour tout faire. Donc là on va juste euh, anéantissement pas très grave, faut tuer ça Ça. Je crois que je vais faire le furoncle ici. que ça mange pas de pain. va chercher ça. Bon. Bah écoutez, ça va être le plan de jeu avec les Astalor. Hein. En vrai, ça euh, vide la main. C'est plutôt cool. Rokara. Ouais, c'est intéressant comme match parce que... On contre, On Genre, il contrôle. Mais en fait, il va juste se faire avoir par ça. Comme nous, on peut aussi parfois contrôler et se faire avoir sur une carte. Mais bon, c'est des matchs mirror. Hein. Franchement, euh, deck, il... Il sort de nulle part, mais le nôtre aussi. Ouais là c'est exceptionnel. Hein. Là, c'est un spot qui est exceptionnel. Hein. On, a 8, on a 4 astes alors. On est bien en PV. C'est ça aussi. Hein. C'est que là, il va se dire, bon, le plan de jeu, on va dire, fatigue, entre guillemets, contrôle, il est mort. Il y a trop d'Astalor en face, je, je vais me faire éclater, même si je suis à 40 d'armure, je vais me faire éclater. Donc là, mon plan de jeu, ça va être d'agresser. Et sur le plan de jeu aggro, on, est, on a un peu de répondant aussi, parce qu'Astalor, c'est une carte aussi qui peut répondre indéniablement. Hein, c'est bizarre, heure là-dessus. Ok, donc il veut nous mettre des dégâts a priori. Même si c'est... ouais. je crois bah, L'idée c'est quand même de lui proposer une 8-8 aussi. L'idée c'est de lui proposer une 8-8 qu'il faut gérer. Sachant qu'il a que cette d'armure, il peut plus faire heure. <rire> Accessoirement. Et... et puis voilà quoi, on en a une autre derrière. Neptune. Neptulon c'est relou. Ouais, Neptulon, c'est relou. c'est très relou. Devana c'est bien. Bah, le problème, c'est que ça, c'est rué et furidéant, quoi. Je peux le faire un Astalor, alors. Hein. En vrai, je vais sûrement tuer les 4-2, je, je laisse la grosse créa. Bah, je peux tuer la grosse créa, mais sinon je fais juste Sylvanas. Je crois qu'on va faire quelque chose comme ça. Sylvanas là-dessus. Je vais développer ça en mode euh, créa. Cette game c'est à l'avance j'ai toujours gagné hein, avec mes alors. mais il faut quand même que je me défende son plan de jeu on, on l'a compris c'est le jouer à l'agro jouer à la fin ouais jouer à l'agro ici donc euh... donc là c'est une attaque défense mais c'est génial franchement ce deck il est trop trop trop trop, trop cool hein. intéressant je vais euh... son... enfin, le, le match-up il est génial et... et ce deck là rend les match-ups géniaux aussi c'est ça souvent on dit pour un pour un beau match, il faut deux bons decks Et là, c'est vraiment des... Ce deck-là, il, il presque il sublime un peu le deck de l'adversaire quoi Et en même temps, bah quand on gagne, euh, c'est vraiment nous qui avons gagné quoi Ça, c'est trop bien Moi, Je crois que je vais juste faire Furoncle Astalor Face Juste gagner un peu des points de vie Là c'est un setup où même s'il a Théotard et qu'il me revole l'Astalor, je pense que le mal est fait. Je pense surtout que j'ai Mutanus en main, je pense que le mal est fait. Parce qu'en plus j'ai le board, ce board là il est quand même pas évident à gérer. Ça prend pas vraiment les AOE, ça prend pas baston. Il essaye de tuer à distance. Ok. Heureux Astalor, faut juste faire gaffe. De toute façon on va faire ça sûrement. Il tout à l'heure. Hein. Magnifique. Hein. Et son deck, c'est un vrai deck. Hein. C'est juste que c'est tellement rare d'en voir. Mais hein, le vrai, vrai guerrier fatigue comme ça, il existe dans la méta. Et justement, il est il est vraiment pas mal contre les Illidan. C'est con, mais c'est 5 points de vie de plus, ça fait quand même l'écart avec Illidan et avec Voleur Miracle. En tout cas, ça aide bien. Même si c'est forcément moins fort que les 10 points de vie avant, mais. Ouais, pour le coup, contre nous, c'est pas une très bonne carte. Parce qu'on a quand même euh, recousu voleur d'âme, on a quand même des monstres. Bon, ça s'en sort bien. <rire> on a quand même des grosses créas. La baston, ok. Ouais, bon, ça ou une autre. De hein. toute façon, ça changeait rien. De hein. toute façon, ça changeait rien. Oh pas mal Bah ouais, c'est pareil Il a que 4 cartes en main Faut en profiter Bon en vrai fait, j'aurais pu euh, poste. En fait le poste il lui donne presque Une deuxième baston Genre une baston un peu de, de La baston du, du sauvetage absolu Alors que 8-8 euh, Je vois pas comment il gère une 8-8 avec son deck Sans armure et tout Vous voyez si, si je fais la 2-3 Il fait baston C'est la 2-3 qui reste Alors ça serait bizarre Après il peut jouer une créa Ah si il y a des Devoreur Débore. On va faire ça. Qui est personne. Pas personne, mais. On va faire un truc de ce style. On va l'or On va jouer la jeune Naga. En fait, on va juste essayer de lui setup quoi. Là il peut baston mais il perd sa 12-12. C'est bien en live, il ne peut pas me tuer. Et on a l'astalor de le, ouais, le, derrière. Mais c'est intéressant. C'est vraiment trop trop bien. Franchement, je ne sais pas si, si, si c'est votre cas également. Mais j'ai bien kiffé cette session là. Hyper agréable. Même si on a fait des défaites. Mais bon, c'est souvent des défaites qui m'incombent. Et qui me décombent aussi. Je pense que c'est typiquement le genre de deck si tu es un robot. Et que tu joues parfaitement. Franchement tu peux avoir un winrate monstrueux. Bon, déjà il a un bon winrate, c'est pas un robot. Et si tu remplaces ton cerveau par un cerveau de robot, non tu peux pas cibler mes cartes. Bon, il y a que deux mana. Ah c'est chiant ça. Il nous reste un asphyxié dans le deck. Hein. Oh wow, il a eu des sacrés trucs. Ah, en vrai, là il détruit ça. Ouais. La Stalor, ça se fait hein. là. D'ailleurs, ah non, je suis pas l'étal. Je crois que j'avais l'étal. Ouais, de life hein, jusqu'au bout. Hein. Faut pas le laisser respirer. De hein. life. Euh, C'est presque un setup où. Non, j'allais dire on... en termes de fatigue, on a masse retard. Oh, Bran. Ah, pourquoi il s'arrête <rire> Ok, Renda Sarah, sympa. Ouais, vraiment sympa. Alors, il doit être frustré. Parce qu'en vrai, ce match-up, en toute honnêteté, il est largement pour lui. Parce qu'il joue vraiment la version la plus fatigue, fatigue, fatigante, la version la plus value. Enfin, typiquement, l'ambassadeur Faela, c'est vraiment une carte qui va être fort que contre nous et les decks méga méga lents. peut-être un druide, accessoirement, mais un druide, euh, ouais, druide peut-être. Mais encore un druide value, ou pas un druide qui jouerait trop combo. Là, le fait d'avoir de, de, volé son Astalor, ça bon, ça détruit son plan de jeu, évidemment. Mais ça, ça rend le match-up qui était largement à son avantage, enfin, finalement perdant, enfin... Voilà, il perd ce match et c'est difficile parce que c'est quand même un deck qui va avoir euh, beaucoup de mauvais match-up aussi. Hein. C'est un deck qui est tellement contrôle, qui est tellement lourd qu'il y a quand même plein de match-up où tu te fais surprendre trop rapidement. Et ouais, là, j'avoue que c'est frustrant pour lui de perdre ce genre de match quoi